Oui, ben, au début de la manifestation avec un, un boum de monde et visez que couvez euh, jusqu'à un autre de carme et comme vous, avez, vous avez, bien bio que vous euh, voyez un, un bon de monde mais que tout tour un peu chez chou. Beaucoup, pour le premier coup, tout à la manif, un peu, un peu le premier mai, sous un peu chez une chou. Il y a un peu de mots pour le camion de, de Mandado Sugan Komoku. Euh, mabou, c'est une chique, ouais, le moins important. Le, le lien entre du coup, les retraites et l'écologie Ah, bonne excellente question. Euh, le lien qu'on pourrait faire, c'est qu'aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est une réforme qui euh, s'inscrit dans le travailler plus pour gagner plus. Ou en tout cas travailler plus pour ne pas gagner moins. Puisque là c'est plutôt pour euh, éviter d'avoir de... moins de retraite. Et typiquement le travailler plus est encouragement à travailler toujours plus. Ça veut dire consommer toujours plus d'énergie, consommer toujours plus de ressources. C'est la démarche du productivisme qui fait que la planète à sa perte depuis déjà un paquet d'années. On surexploite ses ressources. Et donc typiquement c'est une réforme des retraites qui n'est absolument pas compatible avec la transition écologique dont on a besoin. Pour rester dans les limites planétaires et arrêter le changement climatique. Vous bon, et donc... C'est un place de l'île et Vézé qui est port de Vellon. Et il y a le camion de la CGT qui fait de Roque Meto que de Bonagradio. Et oui, c'est quoi exactement la confédération paysanne Là, la Confédération Paysanne, c'est un syndicat de défense des travailleurs et des agriculteurs, des agriculteurs qui se revendiquent d'une agriculture paysanne à 100 ans. Et la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'il faut revaloriser, bien sûr, les retraites des paysans, mais aussi pas oublier que l'État, et pas que l'État d'ailleurs, depuis quelques années, essaye d'écarter un bon nombre d'entre nous, dont notamment les conjoints collaborateurs, les cotisants solidaires, les travailleurs précaires, les saisonniers, qui ne sont pas comptabilisés. Et donc, cela, bien sûr, la fameuse promesse de Lesbroux des 1200 200 euros, personne n'y croit. Boom. Je vais aller un peu à la place de l'île, à la faculté de Diagouya de Kiarmou. Je ne vais pas le début de la courte, ce qui est bravement long pour une ville comme Kiarmou. J'espère voir moins de monde que les autres échos. Je vais voir le chiffre. De Est-ce que tu penses que ça va marcher, euh, tout ça Je sais pas si ça va marcher, je pense que oui, à un moment donné, il faut bien qu'ils prennent leur, leur responsabilité au gouvernement. Quand tu as 2 millions de personnes dans la rue, euh, faut se bouger. À un moment donné, la démocratie, c'est ça, donc faut, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on vit dans une démocratie, soit on part sur une dérive autoritaire et ça devient un peu plus gênant. Ouais, mais tu penses pas qu'ils s'en foutent un peu de la démocratie en ce moment J'en sais rien, je vais pas faire de préjugés sur ce qui se foutent ou pas. Moi ce que je vois c'est qu'il y a du monde dans la rue, des gens qu'on voit pas d'habitude en manifestation donc ça me motive pas mal. Et euh, j'espère que ça va pouvoir converger aussi sur euh, les luttes prochaines, etc., parce qu'après il, il y a les fêtes mais il y a le reste. Ah, bah. Et nous en vain, moi et tout, Doma je suis là, évidemment. Comment est-ce que le NPA de Clermont-Ferrand s'insère dans, dans ce mouvement social à Clermont mais le mouvement français, comme on, a, on est dans le monde du travail, donc automatiquement, partout où on est, on essaye de construire des assemblées générales, parce que c'est aux salariés de décider de quelle suite ils veulent donner au mouvement, voilà, parce que c'est aux salariés de s'organiser eux-mêmes. Et euh, nous, euh, on est pour la retraite à 60 ans. Et, euh, voilà, tout ce qu'on défend, c'est il faut la retraite à 60 ans après euh, 37,5 euh, d'annuité. Voilà, parce qu'on ne peut pas travailler, euh, on peut pas travailler euh, un jour de plus pour un euro de moins. Quoi. Comme dire, et tout, évidemment, de la Paroudia de Pubicheta. Et que connaîtra un radio pour y voir. Comme Beauvire dit à la manifeste Comment est-ce qu'on peut lier féminisme et réforme de retraite dans ce contexte-là Parce qu'effectivement, dans cette réforme, les femmes sont effectivement la dernière roue du. Parce qu'effectivement, beaucoup de femmes ont des carrières hachées parce qu'elles ont donné du temps pour l'éducation des enfants et effectivement, surtout, elles n'ont pas une carrière complète. Et, et là, effectivement, vu qu'on les fait travailler plus longtemps, c'est vrai que c'est extrêmement injuste pour les femmes. Et donc, même actuellement, on a toujours, avec les retraites actuelles, une inégalité. Bah, moi, je pense qu'on a toujours une, éga une égalité, hein, ouais, parce que effectivement euh, ce, ce temps euh, euh, bénévole, entre guillemets, « bénévole » pour la famille, il n'est pas pris en compte du tout, du travail, mais il n'est pas pris en compte, ouais, moi, déjà actuellement, ouais, et ça va être encore pire. Ouais. Et eh bien, Ribin vers la faculté, euh, et donc euh, le, le manifestation étudiant est euh, ouais, ouais, du château nous, nous d'unia. Et donc, il euh, nous nous faut euh, nous faut naver la place de Zod. Alors, ah, C'est vrai que, euh, aussi, il moins de bruit. Il y a un bruit nouveau, normalement, pour nos manifestations. Mais ah, bon, encore charmeux, mais Petit camp Et bien, Ribbent Velo Place de Zod, Vichy place qui est pleine de monde, et cœur, tout un moulin de monde d'oreilles, que Rib, et bien, c'est une bonne Quand on je disons que la place n'est pas, pas pleine de monde, de même terre, pour ce que Vichy le prouve. Et bien, évidemment, comme toute la manif y sa chère, Nioudamanza de la CGT, et puis, bon, Ribbent vélofi. fille. Voilà. et euh, au le euh, discours, c'est que nous sommes en train de construire collectivement avec l'ensemble des organisations syndicales et les organisations ah, tout le syndicat c'est la réforme de 3 oui. pour des millions de salariés et agents qui n'en peuvent plus de courber les Chines pour des salaires de misère et des conditions de travail qui brisent leur corps et leur esprit qui brisent leur vie de famille pendant qu'une minorité essaient de sauvegarder leur marge financière Salariés, retraités, privés d'emploi, précaires, étudiants et lycéens n'en peuvent plus de subir ce système capitaliste qui détruit les êtres humains et la planète, qui appauvrit la majorité de la population, en profit d'une minorité dont la seule ambition est de voir grimper leurs profits pour gonfler leur portefeuille dans un égoïsme et une indécence insupportables partout sur le territoire dans les grandes métropoles, comme dans les plus petits villages, un grand espoir est en train de naître et de se propager dans cette ville. Vous, vous être fiers être les encore et beaucoup la fille de la manifestation disent que bon il n'y a plus tant de monde et qu'il y a un peu de sabbat. Bon quoi, nos braves manifestation comme de coutume, On a avec le monde et euh, pense qu'il n'y a moins de monde que le dernier euh, qui est Jimar et moi et tout. Euh, mais c'est en vacances, donc euh, donc à bon. vous. Et à part du 7, je qu'il y aura moins de monde parce qu'il y, y, euh, euh, y a le monde qui ne peut pas faire le somme, dire semaine que, que vont venir. Euh, bon, pour le moment, il n'y a pas de grands sans amant. Il euh, y a un office de manifestation le, le monde rentre dans sa vie. J'espère que est Marta et que Couvre continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la réflexion sur euh, le principe de travail. Et qu'on a un avancement de revendication. <métitôt> <métitôt> <métitôt> <métitôt>